Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un plancher de ruche varée écologique. Le plancher de ruche dans cette vidéo est le plancher utilisé pour la ruche varée écologique. Il est plein car la ventilation se fait du trou de vol vers le toit, qui permet l'évacuation de la chaleur et de l'humidité, où l'air chaud humide s'évacue vers le haut. C'est les lois de la physique. Et c'est en respectant ce principe et celui de ne pas faire travailler l'abeille inutilement que cette ruche a été conçue. Bien sûr, elle a besoin de chaleur, mais l'abeille peut elle-même la réguler. On y reviendra dans une prochaine vidéo. On va faire dans ce tuto un plancher de ruche varée de ce type, c'est-à-dire plein non grillagé, toujours dans le but de permettre une bonne thermo-ventilation-humidité. Et cela est plutôt simple à réaliser. La seule éventuelle difficulté serait ce bisou, Mais on va le faire ensemble et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Pour les outils, voilà ce que je vais utiliser. On va avoir une équerre, des vis, on va avoir une scie sauteuse et une perceuse. Pour ma part, j'ai une perceuse, une visseuse, mais il y a moyen de faire les deux avec juste une perceuse. Sinon, vous pouvez aussi simplement utiliser un, des clous et un marteau et un mètre. Pour la scie sauteuse, il est agréable de pouvoir utiliser un guide. C'est largement plus simple. Sinon, il est toujours possible de reporter le tris directement sur la planche. Et là planche de bois. Ici c'est un pain non traité. J'insiste vraiment sur ce point. Il s'agit d'un bois non traité, un bois de coffrage d'épaisseur 24 mm. Et ne vous inquiétez pas trop de savoir si votre bois est parfaitement droit. L'avantage avec ce genre de ruche c'est que même s'il y a des imperfections, les abeilles seront comblées les petits défauts. Et comme je n'ai pas de planche de coffrage de 34 cm de large, je vais assembler deux pièces de bois ensemble pour pouvoir former mon plancher. Et comme cette planche va me servir aussi à construire ma ruche, je vais couper cette planche à 21 cm tout le long. 21 cm qui correspond à la profondeur d'une hausse ou d'un étage varé. Pour cela, je vais régler mon guide sur ma scie sauteuse afin d'avoir une coupe régulière sur toute la longueur. Si vous n'avez pas de guide, vous pouvez aussi le faire à main levée, même si bien sûr le tracé sera moins régulier. Vous pouvez le faire aussi à la scie circulaire. Et voilà, nous avons nos deux morceaux, on va utiliser la chute, la partie gauche pour d'autres pièces, et la partie droite, on va pouvoir couper les morceaux dont on va avoir besoin au fur et à mesure. Je vais à présent pouvoir couper ma première section qui fera 34 cm de large. jamais vous n'avez pas d'écart vous pouvez reporter aux deux endroits différents et cela permet de vérifier aussi l'équerrage de la planche Voilà, on a notre premier morceau de plancher. Le deuxième que j'ai découpé, on va le couper dans ce sens-là pour pouvoir obtenir la longueur souhaitée qui est elle aussi de 34 cm. Là, on a notre base et maintenant on va pouvoir attaquer le petit biais. Alors on aura 11 cm avant le trou de vol, la largeur du trou de vol sera de 12 cm et on aura aussi 11 cm de l'autre côté, autrement dit notre trou de vol sera centré à 11 cm de chaque côté du trou de vol. La largeur de ce trou de vol sera de 5 cm. Pour le biais, petite astuce, on va découper une partie pleine de 3,5 cm avant le biais on va découper toute cette partie ici jusque là l'autre partie ce sera pour découper en biais Notre partie pleine étant découpée on va pouvoir s'attaquer au biseau au biais de 35 degrés alors ici avec la scie sauteuse c'est plutôt simple on va mettre l'angle à 35 degrés pour pouvoir faire les deux découpes une dans ce sens là et une dans l'autre sens si vous n'avez pas la possibilité de faire une découpe avec la scie sauteuse, avec cet angle là vous pouvez toujours utiliser une ponceuse à bande dont la largeur est inférieure à 12 cm ou encore un rabot. Nos deux sections de bois sont prêts à être assemblées. On va pouvoir utiliser nos chutes de tout à l'heure pour pouvoir reproduire le même schéma qu'ici avec les chutes de bois. Une fois les sections de chute de bois redécoupées, voilà à quoi cela va ressembler et cela va permettre d'assembler les deux parties du plancher. En visserie, je vais utiliser ici une 4 mm d'épaisseur par 40 mm de profondeur, l'idée c'est que la vis ne passe pas au travers du bois. Donc elle doit joindre les deux morceaux sans traverser. Et bien sûr, je préperce toujours avant de visser. Pour éviter d'éclater ou de fendre le bois, on va faire en sorte que la mèche que l'on va utiliser pour prépercer soit inférieure à la taille de la vis. Pour la visserie, je vous conseillerais d'utiliser de l'inox pour plus de durabilité. Notre plancher est prêt, il n'y a plus qu'à le passer à la flamme pour durcir le bois.